À tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et sur la déontologie chrétienne. J'ai avec moi euh, deux vétérans des ministères à CER, le pasteur Isaac Toutoum. Bonjour, pasteur. Et le pasteur euh, stagiaire Darius Rokambura. Bonjour. bonjour et euh, on a commencé une série euh, intitulée Les persécutions et les épreuves. Et euh, pendant que vous écoutez ce titre, ne dites pas Oulala, là là là là, il va dire des choses qui vont peut-être me faire mal. Non, on va dire des choses qui vont vous édifier. La Amen. dernière fois, pasteur, on a, on a parlé au sujet des persécutions. Nous-mêmes, même, lorsqu'on était en train de faire des, les émissions, on était bénis, on était Amen. vraiment bénis. On remercie encore une fois à la l'apôtre pour l'opportunité d'être mm. à cette émission Amen. qui met des pendules à l'heure et qui nous parle de doctrine chrétienne. Mais effectivement, euh, aux émissions précédentes, mm. et on a vraiment abordé des bonnes choses. et Moi en particulier, j'ai vraiment été béni. Ah, j'ai été béni aussi. C'est hein. vraiment Amen. pour dire mm. que ce thème est vraiment l'un des, des thèmes cent, euh, centraux dans mm. le... La marche chrétienne, la marche chrétienne la ouais. parce que quand je, je repense à ça, je vois que c'est vraiment un thème qui permet aux chrétiens, c'est vraiment le chemin de la maturité, c'est un thème qui, qui sollicite la sagesse de Dieu dans notre vie, l'intelligence, ouais. mais la foi, c'est vraiment ça. un thème extrêmement important. Mm. Amen, merci beaucoup encore à pour l'opportunité que tu me donnes. Amen. Euh, c'est vrai que le thème des, des persécutions, même on en parlait de persécutions et des épreuves, mmh. euh, c'est un thème qui est très, très large mmh. et c'est vraiment important de faire la différence entre oui. les persécutions et les épreuves, et les épreuves mmh. parce mmh. que c'est deux choses différentes. Mmh. On ne doit pas avoir la même attitude. Mmh. Voilà, parce que des fois, il y a des choses qui font partie, comme on a dit euh, la, la semaine dernière, par, qui font partie des, euh, des bénédictions. C'est-à-dire que quand le Seigneur Les bénédictions que... ne sont même pas les mêmes, hein? non, pas voilà. selon qu'il s'agit d'une persécution d'une épreuve. Et, et les graves conséquences ne sont pas aussi les mêmes. Hein? Exactement. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont essayer de repousser les persécutions mmh. alors que ça fait partie des, des promesses quelque part voilà. hein, que le Seigneur va nous faire en nous disant en fait que, voilà, que, qu on, qu on aura, que ceux qui vont tout lâcher pour ouais. suivre ouais. le Seigneur ouais. vont avoir des maisons, etc. Mmh. Avec, avec des les persécutions. persécutions. Voilà. Donc, il met ça quand même dans le cadre des choses qu'on va avoir en retour. Mmh, Donc, mmh. Euh, ça fait partie des choses que Dieu veut quelque part pour nous. Vrai, on en a parlé, euh, mmh. pourquoi Maintenant, les épreuves, mmh. c'est encore autre chose. Maintenant. Voilà, les mmh. épreuves, on va définir ça tout à l'heure. Oui, parce que le, par rapport aux bon persécutions, dire, parce qu'il y, par y, y, y a des téléspectateurs des spectateurs qui n'ont pas suivi Ça la être... série avant. Oui. Oui. Et puis mm. peut-être pour parler eh bien, à ceux qui, normalement les chrétiens sont des succès. Mm. Euh, parfois on perd dans le succès et puis tout d'un coup on est surpris des soulèvements, des persécutions mm. qui mm. peuvent surgir. Vraiment dire à ceux qui aspirent au succès mm. et ceux qui veulent voir la pérennité de leur succès, c'est mm. dire que le succès, comme le pasteur vient de le dire, que <rire> Dieu va nous dire que vous allez être béni, vous allez avoir des maisons, toutes ces choses-là avec des persécutions. Mmh. Que les persécutions font, font partie du paquet mmh. du, du succès. Mmh. Donc, il ne faudrait pas que les gens se disent que tiens, je veux le succès, et puis on est surpris de voir des persécutions sur le, le chemin de notre destinée. Et je mmh. pense mmh. s'habituer à ça. Quoi. Je pense que c'est vraiment important parce que du coup, on pourrait essayer de repousser, de mmh. chasser les persécutions mmh. alors qu'elles ont leur nécessité, en fait. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est d'avoir la bonne attitude par rapport aux persécutions mmh. pour être peut-être même un témoignage. Mmh. Il y en a même par les persécutions qu'ils ont eues mmh. qui ont permis à ce que d'autres puissent être sauvés mmh. à cause de leur attitude. Enfin. Mmh. Donc, mmh. Euh, si on a tendance à repousser parce qu'on se dit ça fait mal, mmh. c'est dur, donc c'est le diable, mmh. donc euh, je suis attaqué, c'est pas forcément mmh. le cas à chaque fois. Et même, la peau, je pense que beaucoup de personnes peuvent voir euh, être stoppées dans leur ouais. vie de succès. Ouais, en fait. ouais, ouais. Au lieu mm. de, de, ça veut dire un moment où quelqu'un qui commence à avoir le succès, et puis de, tout d'un coup il y a des persécutions, peut être mm. découragé. Mm. S'il ne comprend pas que les persécutions sont là pour l'amener à une autre dimension de succès, la personne mm. peut se décourager. C'est pour ça que certaines personnes parfois commencent à expérimenter des bonnes choses mm. avec Dieu, mm. et mm. tout d'un coup se découragent, mais ben, ils sortent finalement mm. de, de ce boulevard de Alors, succès chose qu'on n'a pas dite, l'une mm -hmm. des bénédictions euh, de la persécution, c'est que euh, la persécution nous rend humbles en, fait, amen, en amen. période de succès, hein, de hein, vrai, parce qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on ne on ne plaît pas à tout le monde. Parce que bon, l'orgueil, on a l'impression qu'on fait... Comment l'orgueil vient L'orgueil vient quand on a l'impression qu'on fait l'unanimité. Mm -hmm, Et c'est vrai que quand on se rend compte qu'on ne fait pas l'unanimité, mm -hmm. ça nous brise quand même vrai. quelque part. Vrai, en fait. Ça nous permet toujours de relativiser. Mm -hmm. Quand les gens essayent de dire, non, c'est toi le number one, c'est toi le... Et mm -hmm. que tu te rends compte qu'en fait... « Non, Amen. il y a des personnes qui ne me considèrent pas comme telle. Et ces personnes avant vont commencer à nous persécuter pour mmh. nous dire « Non, en fait, tu ne fais pas l'unanimité. Mmh, » C'est <rire> vrai c'est souvent difficile à entendre. Ouais. C'est souvent même difficile à vivre. Mmh. Mais lorsqu'on comprend que c'est une persécution, mmh. on le vit avec joie. C'est ça. C'est pour ça que même les, les, les, les disciples, la Bible va nous dire que lorsqu'on est frappé mmh. à cause de l'évangile, ils, ils étaient heureux. C'est ça. C'est ça. Effectivement, je pense que face aux persécutions, il faut vraiment avoir cette attitude-là, comme mm. l'Apolle vient de le dire. Et la Bible va dire que l'humilité, la sagesse avec les hommes. Mm. Je pense que quand on a persécution, on doit toujours avoir ce cœur humble mm. Et toujours, l'une des façons de montrer qu'on est humble c'est toujours garder sa communion avec Dieu. Je ça, pense euh, que c'est là où on, on va garder également cette lucidité, ouais. bien discerner les choses et mmh. forcément bien réagir, mmh. bien manager, surmonter, transcender les ça, persécutions. Mmh. Je pense que beaucoup de personnes, quand les persécutions arrivent, eh, ils s'agitent un peu. Mmh, mmh, mmh. Au lieu de garder une bonne attitude, être homme, je mmh. pense que quand on est homme, la sagesse va toujours fonctionner dans notre vie et mmh. on saura forcément sortir des persécutions. Amen. Bon, là, on a parlé des persécutions, on a pris un peu cinq minutes pour vous résumer. Pour ceux qui oui. n'ont pas suivi la série, vous pouvez la revoir en replay sur notre site Évangile TV ou sur oui. l'application Android ou Apple, Évangile TV, vous allez voir euh, les replays de cette émission, de, de, de cette série d'émissions sur les persécutions. Euh, nous allons parler maintenant des épreuves. On a vu que c'était important de distinguer les deux. Vrai. Hein? Les persécutions, c'est une chose, les épreuves sont autre chose. Parce que euh, la, la, la fois dernière, qui avait défini les épreuves... Moi, j'avais défini l'épreuve. Voilà. En oui. fait, j'avais fait une approche de définition en mm. disant que l'épreuve est, est un test que Dieu mm. permet pour, euh, comment dire ça, pour développer notre foi et surtout Amen. la fortifier. Je n'ai peut-être pas les coordonnées du passage biblique là, mais Pierre hum, va hum, dire hum, que hum, l'épreuve de notre foi est hum. plus précieuse que l'or enfin, qui est éprouvé par le feu. Donc, euh, euh, Pierre est en train de nous dire ici que la foi éprouvée ouais. est, est quelque chose de plus riche hum, même hum, que l'or. Hum, C'est-à-dire avec une foi éprouvée, on peut finalement gagner mmh. beaucoup de choses. Mmh, mm, mm. Donc, voilà un peu Donc là, aujourd'hui, l'intérêt euh, de, de ces trois émissions que nous allons faire mmh. sur euh, les épreuves, mmh. l'intérêt c'est de démontrer aux téléspectateurs que... Tu as la foi, mais il faut que cette foi soit testée. Amen. Sinon, tu n'as pas vraiment la foi, en fait. Vrai. Parce Amen. que si on ne teste pas ta foi, mm -hmm. on ne verra pas si elle est solide, si mm -hmm. elle est grande, si elle est petite. Amen. On, on ne va pas discerner l'état même mm -hmm. de ta foi. Tout à fait. Oh, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. On Amen. va comprendre dans cette série que... Euh, les épreuves, c'est ça qui va révéler en fait la amen. vérité de l'état de notre, notre foi. Amen, la amen. Vrai, Effectivement, la peau, tu nous as toujours donné cet enseignement sur mm. les différents états de la foi. Mm. Tu nous parles de la petite foi mm. euh, qui peut être forte Fort, ou mm. qui peut mm. être mm. faible, oui. ou la grande foi qui mm. peut, peut être, être forte, forte ou faible. Eh bien, mm. ou faible. Donc mm. on voit que ces états de foi, là, ne vont pas avoir les mêmes résultats. Mm. Je vrai. pense mm. que c'est ce que les, les c'est pour ça que Dieu permet l'épreuve mm. pour solidifier notre foi. C'est clair qu'une fois qui est grande mais mmh. qui n'est pas forte mmh. ne va pas produire les mêmes résultats mmh. qu'une foi qui est grande et forte. Amen. Et c'est pour Amen. ça, je reviens un peu sur le passage de Pierre qui mmh. va dire une foi éprouvée, mmh. ça dit une foi éprouvée c'est une foi qui va même plus édifier des autres. Amen. Parce qu'il va dire j'ai vu ceci et Dieu a agi mmh. je suis passé par là, Dieu m'a sorti de mmh. cette vallée-là, c'est possible avec des témoignages. Amen. Donc c'est une foi qui va édifier qui va nous permettre à, à nous préparer à d'autres mmh. espérances Amen. mais également édifier, à encourager d'autres personnes mmh, autour. Mmh, mmh, Et la Bible mmh, va mmh, dire qu'il faut que nous puissions nous édifier sur notre très sainte, sainte foi. foi. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur aimerait que nous puissions construire sur la base mmh. de la, notre niveau le plus élevé de la foi. C'est ça. Ce qui veut dire que le niveau le plus élevé, si en fait il est faible, mmh. ça va être difficile. Déjà, il faut, ça, veut, ça veut dire qu'il faut connaître son niveau de foi. C est C est ça. Parce, si on n'a pas eu d'épreuves pour pouvoir tester ça, on ne peut, en fait, peut pas connaître en fait, parce que notre niveau savoir. de foi dépend mmh. des épreuves qu'on a. On a surmonté et vaincu. C'est ça. ça. Voilà, Amen, voilà. Est ça. Et plus. Et justement, et c'est là justement beaucoup de chrétiens. Euh prennent mal les choses parce qu'ils veulent, qu veulent ne plus jamais avoir d'épreuves. Mmh. Parce qu'ils pensent que les épreuves sont là pour leur faire mal, mmh. pour euh, leur rendre les rend la vie difficile. Mmh. Alors que le Seigneur voit les choses différemment. Ah, les ah, épreuves ah, sont ah, là pour, nous, pour, pour euh, relever le niveau de notre foi, ah, pour ah, nous donner une meilleure qualité de vie. Ah, ça? Ah, parce ah, que ah, le juste vivra par la par foi. La fin. Donc, si, si ta foi n'a pas été éprouvée, si ah. n'a pas été testé, ton niveau de vie peut être moindrie, alors mmh. que le Seigneur est aimerait que tu vive plus grand. Mmh. De plus grand -chose. Avant, avant de donner des exemples... Mmh. Euh, concret de ce que les épreuves et les problèmes sont, parce mmh. que c'est ce qu'on a fait à émission, aux émissions consacrées aux persécutions, pour que les téléspectateurs identifient bien c'est quoi l'épreuve, c'est quoi les problèmes mmh. dont on parle parce que souvent ils mélangent, hein, ils mélangent les persécutions avec les, avec les problèmes. Mmh. On veut juste vous faire comprendre ici que Dieu est en train de nous préparer à la vie future, en amen, fait. Amen, amen, amen. Et, et la vie future, ça va être une vie par la foi. Amen. La Bible dit trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ne pensez pas que dans la vie future, ne pensez pas que pendant le millénium, on n'utilisera pas la foi. Non, ne pensez pas que lorsqu'il y, y aura la nouvelle terre et le non, nouveau cieux, on n'utilisera pas la foi, en ça. fait. Le truc, c'est que pendant cette période-là, notre foi sera considérablement développée. C'est tout. Amen, on, on va fonctionner avec la foi de Dieu. On, on va dire que la pomme soit, et la pomme est là. Est-ce que vous comprenez euh, euh, Je vais être aux États-Unis, on dit seulement États-Unis, on y est. Est-ce que vous suivez amen. Ça, c'est une foi qui est vraiment Comment? développée. Yes. Euh, Ce n'est pas parce que... À cette cette période là la foi sera vraiment développée que ça mmh. veut dire que on ne fonctionnera pas par la foi. Non, on aura toujours besoin de la foi, on aura fait. toujours besoin de l'espérance, parce qu'il faut qu'on se projette dans le futur. On aura toujours besoin de l'amour, parce amen. que la foi fonctionne par ah, l'amour, yes, et yes, l'atmosphère de cette période-là, oui, ça fait. va être l'amour, et il y aura la foi. Amen. Donc Dieu nous prépare à ça, en fait. Amen, Donc ce n'est pas amen, la peine amen. de dire, non, les problèmes ne servent <rire> à rien, <rire> machin, non, on est dans une école. Yes, yes. Tout à fait, on est oui, vraiment oui. dans une école, et je pense que c'est important de changer nos mentalités là-dessus, de mm comprendre -hmm. en fait, quel quel est le projet de Dieu mmh. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous mmh. et, et, et accepter et devenir suffisamment humble mmh. pour euh, s'aligner mmh. à la pensée du Seigneur mmh. par mmh. rapport mmh. aux épreuves et surtout par rapport à la foi. Mmh. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur aimerait que nous puissions vivre par la foi. Mm. Autrement dit, il veut que tout ce que nous avons autour de nous, nous puissions l'acquérir par la foi. Mm. Et nous, que nous ne puissions pas forcément compter sur notre patron au travail, mm. que Amen. nous ne puissions pas forcément compter sur euh, qui que ce soit ou quoi Amen. que ce soit, mm. mais que nous puissions compter sur Dieu, sur mm. sa parole mm. basée sur la foi. C'est ça. Et, et c'est vraiment un travail que nous devons faire. Et, et si nous comprenons vraiment euh, ce, les choses de cette façon, mm. en réalité, quand on aura des épreuves, on va se réjouir. Ça. Parce que voici maintenant le Seigneur nous donne une opportunité Amen. de mm. faire grandir notre foi, d'améliorer notre vie. ça, fait, ça. ça fait. Mm. Non, mais effectivement, quand on est... C'est toute une école, comme euh, l'apôte, tu l'as dit, c'est mm. toute une école et mm. on voit que l'amour, la foi et l'espérance, ce sont des trois principes qui nous ça. permettent de créer. C'est ça. Et je pense qu'au travers des épreuves, on a l'opportunité de davantage manier, de masteriser, comme on mm. le dit souvent, mm. L'homme intérieur, mmh. je pense qu'il y a l'esprit, il y a la dimension de l'âme des émotions. Mmh. Parce que, euh, comme tu l'as dit, l'amour va toujours protéger la foi. Ça. Et quand on parle l'amour, c'est sûr, l'amour est comme, comme son équivalent émotionnel au niveau de l'âme, tout ça. comme la foi. Mmh. Je pense que Dieu veut nous permet ces choses-là vraiment pour qu'on arrive à masteriser l'homme mmh. intérieur, mmh. Mmh. arriver à, à, à, à gérer les bonnes émotions. Je ne sais Amen. pas peut-être s'il faut déjà parler de... De, de, des exemples, de, des preuves. Mm, mm, Par exemple, oui, il y a, peux, y a, il y a une peux. idée qui me vient là, de, de mm. cette dame-là, son exemple a trouvé. Je comprends pourquoi Dieu met le nom de certaines personnes dans la Bible. Dans la Bible, amen. amen. C'est un exemple qui est assez, c'est vrai que peut-être pour certaines dames, ça peut être délicat, mais mm. Élysée va passer dans une ville, là, on mm. l'appelle la Tsunamite. Mm. Élysée va souvent passer dans une ville, il y a une dame qui va voir un homme de Dieu qui mm. n'a pas un cadre où prier. Mm. Élysée avec son euh, la dame là, avec son, son mari, mari. Mm. vont aménager un coin pour que l'homme de Dieu mm. puisse prier. Mm. Et il, il va vraiment être touché par la femme, de, mm. bah, par ce, le, le geste okay. de la dame. dame C'est ouais. comme ça qu'il va demander à la dame, « Qu'est-ce que tu veux mm. ?»« Effectivement, et puis bon voilà, la dame va avoir un enfant. Mm. » Ce qui est remarquable mm. dans l'histoire, c'est que la dame va perdre l'enfant. Mmh. va perdre l'enfant. Mmh. Mais on voit, ça c'est vraiment une épreuve. Ça, ça, c'est une double, et, épreuve. Et double Déjà, épreuve. Ils n'en avaient pas. En avaient et pas. Et Mais non, l'enfant voilà. mmh. arrive et l'enfant mmh. disparaît. Mmh. Mmh. Mais je pense que ça pas encourager certaines dames qui vont regarder cette émission-là. Mmh. C'est surtout par rapport aux émotions. Mmh. Parfois, les, les, les femmes vont souvent dire, bon, sauve ma mère, hein, sauve mmh. ma femme. Mais mmh. les femmes vont se dire, non, on est des femmes, on ne pas avoir des émotions. Mais cette dame va être particulière. Mmh. L'enfant va mourir. Et l'homme de Dieu va revenir. L'homme lui va demander comment ça va. Elle va dire tout va bien mmh, mmh. Donc, on voit quand même une dame qui, qui avait une foi particulière ça, qui, qui, qui, qui gérait bien qui ses, émotions. ses émotions ouais. qui a masterisé point, ses émotions euh, ses émotions mmh, mmh. va dire à l'homme de Dieu tout va bien mmh. vous imaginez pour une dame mmh. une maman qui va perdre son bébé mmh. euh, son enfant va dire tout va bien l'homme de, de Dieu mmh. plus on voit bien aussi. comment Amen. on voit comment l'histoire se termine mmh. comment elle va elle va appeler l'onction mmh. miracle mmh. dans mmh. sa vie on voit quand même que les preuves là, mmh. Mais cette dame-là, on peut vraiment dire qu'elle aimait Dieu. Amen. Elle avait une grande foi, Amen. mais elle masterisait également ses mmh. émotions mmh. par rapport à l'épreuve. C'est comme ça que l'enfant, effectivement, va revenir à la vie. Mmh. Mais on peut mmh. dire que si elle avait peut-être une attitude, peut-être que l'homme de l'onction, l'homme de Dieu n'allait pas être activé, mmh. comme quoi... Euh, parfois on peut oui. voir l'épreuve, ouais, ouais. mais si on a la bonne attitude, mmh. notre foi peut prendre un bon et nous bénir et bénir finalement d'autres personnes. Amen, amen, amen. Finalement d'autres ouais. personnes. Mmh. Ça me fait penser, c'est particulier, <rire> ça me fait penser à l'histoire justement de la veuve de Sarepta, mmh, mmh. qui euh, justement qui va accueillir Élie. Voilà, mmh. voilà. Dieu va dire à la veuve que <rire> Dieu, la, Ellie, Dieu va dire à Élie, va à tel endroit. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. De te nourrir. Oui. Quand elle va arriver. La veuve, dans un premier temps, on sait comme si elle discute. Ouais. Parce qu'elle va dire, mais ce qu'il me reste à manger, mm -hmm. c'est très peu. On va mm -hmm. le manger, ensuite on va mourir. Mm -hmm. Mais... Au bout d'un moment, il va changer quand même d'avis. Elle va prendre le risque de mourir. Elle prend le risque de mourir. Pourquoi Parce qu'elle compte... Elle vivait déjà une épreuve. Elle avait perdu son mari. Il y a la famine. Et là, elle s'attend à la mort. Mais quand, malgré ses épreuves, elle arrive à avoir la bonne attitude qui déclenche le miracle. dire. Et là, elle va lui demander de ramener les vases. Elle va verser l'huile. On connaît l'histoire. Et puis, elle va avoir beaucoup plus d'huile. Sûrement, elle va les vendre. Elle va sortir de la situation de la famine, de la disette. Mais l'attitude qu'elle a eue, oui. c'est ce qui a permis, en fait, non seulement de, dever, de, de sortir de la situation, mais Amen. de devenir plus riche, Amen. et Amen. de développer sa foi encore plus. Yes, Parce ça. que désormais, dans la même situation, elle va encore avoir foi. Amen. Parce qu'une fois, elle l'a fait, elle a ça. vu les résultats. Ça, elle elle a pris le risque de mourir. Mm -hmm. Et elle a été bénie. Mm -hmm. parce, que là, parce que là, en fait, l'épreuve, par exemple, de cette dame-là, oui. c'est la crise économique. C'est la crise ah, économique. La, la crise mm -hmm. économique. Mm -hmm. Donc, quand on a des crises économiques ou quand on a une crise financière, mm -hmm. ça peut être considéré comme une épreuve, comme mm -hmm. un problème, en ce Amen. sens, ce que vous voyez. Mm -hmm. Mm -hmm. Et quand, je, en écoutant le pasteur Darus, je, je vois finalement qu'en fait, pour passer à une foi euh, d'une autre dimension, mm -hmm. en fait, la foi qu'on a, qu a là, mm -hmm. en fait, est suffisant pour passer l'épreuve en, en principe ça, toujours en principe toujours Dieu permet les preuves on doit être à même de passer le, ce test-là avec Bonjour, la foi qu'on a. Yes. Et c'est ce qui nous amène à une foi supérieure. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en fait, quand l'épreuve mm -hmm. qu arrive et qu'on n'arrive pas mm -hmm. à passer le, le, ce mm -hmm. test-là, en fait, notre foi ne va pas non, grandir. On, on va leur parler de ça à la prochaine mm -hmm. émission. On va leur montrer ça. Parce que, en fait, c'est important qu'ils comprennent que quel que soit le problème, mm -hmm. qu'il soit petit ou grand, mm -hmm. le but de ce problème-là, mm -hmm. c'est l'épreuve de notre foi. Amen. Amen. C'est l'épreuve de notre foi. Quel que soit aussi Amen. le genre de problème mmh, que mmh, nous mmh, rencontrons mmh, parce qu'il mmh, y a la taille du problème oh, il y a, il y a le moi. genre du problème mmh, amen, amen, en fait amen. le but c'est l'épreuve de notre foi amen. et parce que tu as dit si Dieu permet que ça arrive c'est parce que nous avons la taille de foi suffisante amen. nous avons la foi suffisante oh, pour pouvoir oh. vaincre ce amen. problème là en fait après maintenant c'est une affaire de force de la foi. On a la taille suffisante mmh, pour vaincre mmh. n'importe quel problème mmh. et certains échouent parce que leur foi n'a pas la force, la force. suffisante, amen. mais pas, pas la taille pas suffisante. La taille suffisante. Parce que Dieu je ne va jamais fait. permettre ah, qu'on rencontre non, non, non, non. un problème que la taille de notre mmh, foi mmh, ne peut pas mmh, vaincre. <rire> la question se trouve au niveau de la force, la force, de, notre la force de notre foi. Et la force, je mmh. pense même que parfois, certaines personnes, quand les preuves arrivent, c'est pour ça qu'on insiste depuis les émissions précédentes, sur la c'est ça. C'est ça que Pierre va dire, ajoutez à votre foi, par exemple, la, la vertu. La, parce que la bonne attitude va fortifier. Va fortifier la Va la la foi. Le problème, c'est mmh. que les gens pensent qu'ils n'ont pas Assez de foi pour, pour vaincre les problèmes qui viennent. Non, c'est un mensonge d'abolique. La Bible dit les l'épreuve, Dieu donne toujours le moyen de s'en sortir. Ça veut dire que la, quelle que soit la taille de ta foi, au moment où le problème vient, elle est suffisamment grande pour vaincre le problème. Le problème, c'est la force de la foi. Ton attitude va fortifier la foi ou affaiblir la foi. tu nous avais enseigné comment connaître notre niveau de foi. Mm -hmm, mm -hmm. Et en nous disant, par exemple, là, à ce moment-là, on parlait, par exemple, des finances, on regardait combien on touche, ça révèle ouais. notre niveau de foi. Mm -hmm. Mais je pense aussi que les combien preuves... Combien dans notre... Donc, oui. combien les dans... preuves les, les preuves épreuves qui viennent. Voilà. Les preuves qui viennent. Les épreuves qui viennent révèlent notre niveau, notre voilà. niveau de foi, mm -hmm. ce mm -hmm. que nous sommes capables de porter. Mm -hmm. Maintenant, mm -hmm. ta capacité, comme tu dis, apporte, mm -hmm. à porter ou pas défendre, dépend de la force de mm -hmm. ta foi. Mm -hmm. Mais ça. la force de ta foi va dépendre de l'attitude que tu vas avoir et de la façon dont tu t'édifies. Mais c'est là, là où les chrétiens, vraiment, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire mmh. que quand ils voient le problème, dès l'instant où tu dis, le problème est trop grand, je mmh. ne peux pas le vaincre, ah, c'est une mauvaise attitude, fini. tu affaiblis ta tu foi oh, oh, Mais si tu oh, vas oh, dans oh, une attitude oh, où tu oh, te dis, « Waouh !» Quel oh grand problème alors oh, va... veut dire que j'ai la foi pour yes. pouvoir vaincre amen. ce problème là. Amen. Amen. Voilà. Donc, en fait, quand je tu... vois le problème tu dis donc ma foi est à ce niveau. Donc <rire> ma foi est à ce niveau. Hallelujah. Donc ma foi est à ce niveau. À <rire> hey, partir amen. de ce moment là, mm. tu ne tu, tu affrontes le problème avec une attitude différente et tu es surpris amen. de voir comment le problème disparaît. C'est important que le chrétien comprenne en fait que le problème parfois, ce n'est pas la taille de la foi. Parfois c'est pas là le problème. C'est vrai que notre foi doit grandir. Amen, amen. Mais on mm -hmm. ne peut pas aller plus vite que le temps. Est-ce que vous non, comprenez non, oh, non, Il y a des épreuves qui viennent, qui veulent nous faire croire que ces épreuves sont au-dessus de la quantité de foi que nous non, avons. Non, nous non, sommes non, en train non. de vous dire que non. non Quand vous voyez le problème, même s'il a l'air grand, il a la taille suffisante pour que ta foi puisse vaincre. Amen, Il faut juste que tu saches comment fortifier ta foi <rire> pour pouvoir vaincre ce problème. C'est tout en fait. Et c'est que... là où on voit quand même finalement que, c'est vrai que dans les émissions précédentes, on a beaucoup insisté <rire> sur la sagesse par rapport aux persécutions. Oui, oui. Mais on voit quand même finalement la sagesse et l'intelligence vont être des, comment, comment on les appelle, les ingrédients oui. qui vont nous permettent, qui vont aider à notre foi d'opérer finalement. C'est ça, ça, Donc vraiment, l'attitude est importante quand il y a des épreuves. Ouais. Ça nous permet de voir le, la porte de sortie, mm, comment, mm, comment mm. transcender la, la, la situation finalement. C'est mm, ça okay. le but des persécutions, mm. parce que les persécutions, on l'a dit dans les oui, émissions bien, précédentes, oui. que les persécutions développent une sagesse, une, sagesse. une intelligence Amen. et un notre Amen. Star, Amen. une sophronisme dans nos âmes, un autocontrôle. autocontrôle c est c est le but c'est quoi c'est que quand les épreuves viennent, mmh. on a la bonne attitude. Yes, yes. Celui qui sait garder la bonne attitude en mmh. face des persécutions amen. aura la bonne attitude Enfant en face des épreuves. Des épreuves. Amen, amen. Amen. Si les épreuves ont pour but de nous amener les problèmes, mmh. alors on les comprend, épreuves. voilà, <rire> est-ce que vous comprenez Si les persécutions ont pour but de nous amener les problèmes amen. et les épreuves, les épreuves, alors on comprend que la bonne attitude dans les persécutions mmh. va forcément nous donner la sagesse amen. pour mmh. pouvoir correctement Gérer, yes. nous comporter ah, dans les épreuves bien, en bien, fait bien, Je pense que c'est vraiment important de le comprendre Et même quand on lit la parole de Dieu avec ce type de connaissance On se rendra compte que tous les hommes Qui ont marché avec Dieu mm. Qui ont été reconnus comme des hommes de foi mm. Avaient la même attitude ça, ça. là je pense par exemple à David ouais. David qui va se retrouver devant Goliath ouais. C'est un enfant Amen. en face d'un géant Amen. Il, Amen. il a mathématiquement parlant, il n'a aucune chance. Il n'avait aucune, aucune chance. Mm -hmm. Mais lui, il n'avait lui voir... même pas une expérience de guerre. Jamais. Une il n'avait même non. pas d'expérience. Mm -hmm. On lui donne des outils de guerre. Mm -hmm. Il ne sait, sait, sait, sait même pas les porter. Il ne sait même pas les porter. porter. Lui, il mm -hmm. dit, non, je vais prendre un bâton et des mm -hmm. cailloux. <rire> ouais, le rapport. <rire> un bâton et des cailloux, quoi. Il se dit, non, je vais réussir avec ça. Mm -hmm. Pourquoi mm -hmm. Parce que sa foi était sur, je connais l'attitude à avoir pour vaincre les problèmes. Il suffit que je commence à déclarer. Que je commence à parler. Et ensuite, les choses se se descendent toujours. Ça. Et Amen. il a eu la bonne attitude. Amen. Et la Bible va dire une chose qui est très remarquable. Amen. La Bible va dire en fait que Goliath, au bout d'un moment, il va s'avancer vers lui. La Bible va dire qu'il va faire un pas. Amen. Et la Bible spécifie bien que David a couru, lui, Amen. vers Goliath. Amen. Normalement, il est censé avoir peur et reculer. Mais ça. le voilà en train de le courir pour Amen. foncer vers le problème Amen. en question Amen. pour le vaincre. Amen. En se disant, je vais forcément le vaincre. Amen. Mais à, à cause de cette attitude, il a vaincu. Il, a vaincu. il a vaincu. Exactement. Il, il a, a vaincu. des choses qui fait également que les gens affaiblissent leur foi mm. effectivement parce que comme tu l'as dit ils sont focalisés sur l'épreuve mmh. au lieu de se focaliser sur la parole de Dieu. Amen. Je pense qu'on voit par exemple l'exemple de David. Mmh. Il, va, il va avoir une attitude méditative. Mmh. Où mmh. Il va dire qu'en fait, j'ai vaincu l'ours. Mmh. J'ai également vaincu le lion. Mmh. Ça. Je pense que ces expériences-là qu'il a vécu mmh. avec Dieu vont mmh. le fortifier à mmh. l'intérieur. Mmh. Vont même l'aider à activer sa foi, mmh. l'onction mmh. pour pouvoir... Il y avait de quoi mmh. le déstabiliser. Il ne s'est pas déstabiliser. Il y avait même les arguments. Il y avait des de de arguments moi, moi je pouvais lui dire, il vient, il me dit moi j'ai vaincu l'ours, mm -hmm. j'ai vaincu le lion je vais lui dire non, là c'est un homme il sait manier les outils ça, en fait outils. Tu, tu, tu as dit bien que ça s'appelle l'ours non, tu as dit, bien dit que ça s'appelle le lion non, lui il s'appelle Goliath et c'est pas pareil mon petit mm -hmm. tu vois, c'est pas pareil en plus lui c'est un être qui est plus intelligent que l'ours mm -hmm. le... il y avait les arguments mais il ne s'est pas laissé déstabiliser okay. par ses arguments Goliath aurait pu lui-même tuer l'ours et le lion, mm -hmm. Mm -hmm. donc c'est hein? pas pareil voilà, ce voilà. que tu as fait Goliath pouvait aussi le frère. Voilà, Donc, voilà voilà et Amen. en plus de ça il y avait la foule mm -hmm. il y a tout le monde qui le regarde wow. et on a même ses frères aussi mm -hmm. déjà de le déstabiliser en disant mm -hmm. mais tu es orgueilleux mm -hmm. tu fais quoi ici ouais, ouais, etc ouais il n'avait jamais fait ça de sa vie. Amen. Mais ouais. comme il avait l'attitude mm -hmm. de quelqu'un qui sait affronter les épreuves, ouais. même s'il n'a jamais vécu une telle situation, ouais. il sait l'attitude à avoir. Amen. Parce qu'il va dire, je viens contre toi au ouais. nom de l'éternel. Au nom de l'éternel. Comme mm -hmm. tu disais, pasteur mm -hmm. Isaac, je pense que c'est important de comprendre avec quelle puissance nous mm -hmm. affrontons les problèmes. Mm -hmm. sur, la, sur quoi est basée notre foi Qu'est-ce quel est, qu est qui donne la force euh, à, à ta déclaration mm -hmm. Qu'est-ce qui mm -hmm. donne la force à ton espérance mm -hmm. Et très souvent, les, les, les, comme tu disais, apporte mm -hmm. le la foi n'est pas fortifiée du coup quand l'épreuve arrive il n'a pas suffisamment déclaré cette parole oh, ouais. qu'il prouve qu'il peut vaincre le problème ça. et mmh. du coup il passe à côté ça. et d'ailleurs comme tu disais ils ne se rendent pas compte que cette épreuve vient parce que Dieu considère qu'il peut vaincre ça. Ils pensent que c'est le diable qui l'attaque. Ils pensent que c'est le diable <rire> que qui l'attaque. Que l Dieu l'a abandonné. Que Dieu l'a abandonné. Comme il a tout ça, <rire> c'est que Dieu l'a abandonné, machin. Ce sont des conclusions oui. qui affaiblissent oui. Votre, oui. votre âme, oui. qui oui. affaiblissent oui. votre foi. Oui. Et... et de toutes les façons, hein. <rire> Dieu ne dira jamais au ciel, arrêtons un peu de lui envoyer, de permettre <rire> que les problèmes viennent, non. parce que là, c'est trop pour lui. Ce n'est pas le raisonnement oh là du là ciel. Là, va Ce n'est pas le raisonnement du ciel. Il va multiplier. Il va multiplier important ce que tu dis à Pote, parce que je me suis rendu compte que, je me disais, en fait, je sais que toi-même. Oh, il va s'en sortir. Tu <rires> la Seigneur aide-moi. Non, tu peux, tu peux. Allez, allez, allez. allez, allez, allez, allez. allez, allez. C'est vrai que, sans vouloir t'occuper, oui. je me suis rendu compte que Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Oui. Et Amen. son but, c'est que notre foi grandisse. C'est que notre foi soit élevée parce qu'il il prévoit un monde dans le futur où on vit par la foi. Donc, il ne permettra pas que tes émotions t'empêchent de vivre la gloire qu'il a préparée pour amen, toi. Amen, amen, Alors, amen. Il, se, il va tout faire pour que les épreuves se multiplient, amen. pour que coûte que coûte, tu travailles ta foi. Amen, amen, Parce amen. que sinon, si tu ne travailles pas ta foi mmh. et qu'il t'aide tout le temps, mmh. il va se contredire. Ouais. C'est ce que tu es injuste, que ne vient pas par la foi. Mmh. Ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait alors voilà. après, on va leur on parlera, on leur parlera, hein? mm -hmm. parlera peut-être dans la troisième émission, mm -hmm. on, parce qu'ils ont l'impression là que euh, que la vie chrétienne c'est la bagarre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh là là, je ne vais pas me reposer. Non, on va vous expliquer qu'il y a des dimensions dans la foi. Il y a la dimension de la foi mm -hmm. euh, de la foi active, mm -hmm. il y a la dimension de la foi spéciale, mm -hmm. il y a la dimension de l'esprit de, de foi. En fait, vous allez évoluer à force de le faire, vous allez arriver à un mm -hmm. niveau où quand le problème veut se présenter, dès qu'il vous voit il se pulvérise en fait. Mm -hmm. En fait vous êtes juste au courant que vous aurez pu avoir ce problème. En fait, vous êtes juste au courant, en fait, mais qu'est-ce qui s'est passé Non, il y a eu la solution qui est venue, Bienvenue. à cause de l'esprit de foi, en fait. Et Dieu veut nous amener à cette dimension-là. Si on ne la développe, on ne va pas arriver là, en fait. Ça me rappelle, c'est vrai, c'est un homme de Dieu, je pense que tu connais bien, je ne veux pas citer son nom sur le plateau, qui disait, on lui a dit, vous n'avez jamais eu de problème il dit « Peut-être, mais je ne savais pas que c'était pour lui. <rire> » Tellement dans le dit, repos, tellement, tellement dans le concentré repos. sur tellement Dieu, dans sur ces, ces choses. Quoi. Ça, c'est quand, quand, quand tu as eu la bonne attitude pendant mmh. la foi. Mmh. Ta foi a grandi. Quand ta foi a grandi, vous savez, quand vous étirez votre foi mmh. à un certain niveau, en fait... Dieu va commencer à manifester le don de foi spéciale. Et c'est ça qu'on disait de Smith et mmh. en fait. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort et de l'esprit de mort. Mmh. On lui dit, ton voisin est mort. Pendant que tout le monde pense que c'est impossible, qu'on ne peut plus rien faire pour son mmh. voisin, lui, il pense encore que c'est possible, mmh, Vous voyez un okay. peu mmh, mmh. Et il racontait, il disait que non, lui, il utilise sa foi à un mmh, certain niveau. Mmh. Après, le Saint-Esprit manifeste le don de foi spécial. Mmh, mmh, et après, à mmh. un moment donné, tu vis dans une atmosphère mmh. où il y a un esprit de foi et amen. tu vis dans le repos. Amen, amen, et tu amen, peux amen, parler amen. comme cet homme de Dieu-là. Mmh. Oui. Ah, c'était un problème Je ne <rire> savais pas que c'était un problème. <rire> et c'est vrai, comme tu dis, apote, après, je pense qu'au bout d'un moment, ça devient une mentalité. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, ouais. qu'à chaque fois qu'il y a un problème, au début, bien sûr... Tu, tu sais que tu dois avoir l'attitude et tu mmh. résous le problème. Ouais. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est que ça devient la vie normale. Mmh. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la réflexion. Mmh. Euh, c'est ça. L'image que j'ai, c'est... À un moment donné, on a dû apprendre à marcher. Ouais. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus pour marcher. Oui, c'est automatique. On se naturel, lève, on voilà. marche. pourtant, en réalité, ce qui se passe, c'est mm -hmm. que on doit faire attention à l'équilibre. On ça. doit faire attention, euh, réussir à équilibrer tout ça par amen. rapport à la gravité, etc. Mais sauf qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à le faire. Mm -hmm. Quand on a appris à le faire, c'est tellement automatique mm -hmm. qu'on peut se lever et marcher même les yeux fermés. Mm -hmm. C'est à ce niveau-là que le Seigneur veut nous amener, amen, où amen. tout ce qu'on mm -hmm. veut arrive juste amen. parce que nous l'avons pensé. Comme tu disais, Apôtre, on pense à être aux États-Unis. Les ça, ça. Sans pour autant dire non, je déclare au nom de Jésus. Mm -hmm. dé... mm -hmm. c'est juste mm -hmm. une pensée. Mm -hmm. La pensée ah, mais... se matérialise. Mm -hmm. Et il faut vraiment vivre par la foi. Je pense mm -hmm. qu'on doit vivre par la foi, comme c'est quelque chose de tout naturel. En fait, mm -hmm. c'est pour ça Dieu veut que ça soit notre style de vie. Amen. Mm -hmm. On est <coughs> sur la terre, c'est sûr à toutes les épreuves. Mm -hmm. Mais en fait, on ne doit pas se concentrer sur les épreuves, mm -hmm. se concentrer sur notre foi, mm -hmm. sur l'édification de notre foi. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, c'est comme, <rire> je ne sais pas, un être humain, Amen. À, il à, marche. À, à cette émission, on est censé montrer aux gens, mm -hmm. euh, c'est quoi les épreuves, c'est quoi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Il mm -hmm. euh, y a certaines personnes qui vont naître dans certains territoires qui sont vrai. plus difficiles que d'autres, en fait. Vous suivez mm -hmm. Dieu ne va jamais permettre que tu naisses à un endroit et il ne t'a pas donné le potentiel de t'en sortir. Alleluia. Tu peux naître dans une famille pauvre, en fait. Une famille pauvre, c'est une famille qui a des problèmes. Mm -hmm. Et si tu nais dans une famille pauvre, en mm -hmm. fait, tu nais dans les problèmes. Oui. Parce que... <rire> ah, ça. En fait, le début de ta vie, c'est déjà les problèmes. Est-ce est Est que vous voyez un peu et, et c'est important de comprendre pourquoi Dieu permet que tu mmh. naisses déjà là. Parce qu'il y en a qui vont dire mmh. « Oui, mais pourquoi je suis né dans une famille comme mmh. ça mmh. ?» Ça, c'est un problème. Mais Dieu met en toi le potentiel de sortir Amen. de là. Amen. Il y en a qui vont naître avec certaines maladies, mmh. héréditaires mmh. ou mmh. machin. Moi, je pense sincèrement oui. que Dieu donne le potentiel, non seulement à celui qui mmh. naît, mais aussi aux parents qui ont cet ouais. enfant-là, de pouvoir fait. sortir cet enfant tout de tout là en fait. fait. Parce que la parole de Dieu, quand elle parle de guérison… Mmh. Elle elle ne fait pas exception de personne. Amen. Hein. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Et nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Amen, amen, maladies amen. héréditaires, amen. maladies liées aux chromosomes, Tout maladies à machin. Tout Donc, à on vient sur la terre, mmh. mais la provision de la guérison a déjà ça été donnée depuis donné donné donné fort longtemps, longtemps à la croix de Golgotha. Amen, amen, amen, Donc amen, ça, c'est le genre de problème auquel les gens mmh. vont peut-être faire face. Oui. Il y a d'autres aussi qui vont être dans un pays où le taux de chômage est très élevé. Est okay? est très le taux fait. de chômage oui. est très élevé. Mmh. Il ne faut pas prétexter la naissance dans ce pays, pour mmh. penser que vous ne pouvez pas vaincre ce, mmh. ce, ce, ce chômage-là, mmh. en fait. Mmh. Ce que vous voyez. Ouais, c'est comme des élèves qui vont, être à, qui vont être dans une salle de classe, qui mmh. vont dire que ce prof ne m'aime pas. Voilà. Ils vont prétexter ça pour dire que c'est pour ça que j'échoue. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas de, de bonnes notes, mmh. Alors que justement, on est en train de... Quand on est dans, un, dans une attitude de foi, on comprend comment l'attitude à avoir. On se ça. dit justement, si c'est là, c'est parce que je peux faire beaucoup mieux. Exactement. Et là il va dire une chose qui, qui va un peu dans le même sens. Il va dire que tes progrès soient visibles aux yeux de mmh. tous tous. Et il y, y a beaucoup qui se disent mais j'ai fait beaucoup d'efforts mais les gens ne voient pas mm. c'est que tu n'en as pas fait assez en fait. Ça, et ça. des fois nous devons faire jusqu'à ce que nous puissions être visibles et c'est comme ça aussi que le Seigneur va étirer notre foi mm, donc mm, je pense mm, que mm. c'est important de comprendre que les différents problèmes et les épreuves qu'on peut avoir que ça peut être à l'école ouais. comme, mmh. comme on vient de dire ça peut être un parent par exemple qui est alcoolique mmh. ou bien qui nous tape souvent mmh. voilà c'est qu'on a forcément le moyen de sortir de là et ça. tu dis souvent à Pote mmh. que nous sommes peut-être pas responsables de là où nous sommes mmh. de là où nous sommes nés mmh. mais nous sommes responsables de là où on va mmh. donc ton, ton lendemain t'appartient enfin. c'est ça mmh. mais parce qu'en fait pasteur que tu sais oui. que même ton physique mmh. peut générer un type d'épreuves et de problèmes particuliers tout à fait évidemment <rire> <rire> oh, oh! Non, je te dis, je je sûr. Sûr, sérieusement, tu peux avoir des épreuves okay. et des défis juste oui. parce que tu es noir. Oh, ben sûr, ben tu ben peux sûr. avoir des épreuves et des défis mm -hmm. juste parce que. Voilà, oui. ta tête, les, les oui. gens, oui. voilà, certains je... endroits, ils n'aiment pas oui. en fait. Oui. Mais tu n'as pas le droit devant Dieu de oui. prétexter oui. ça oui. pour dire que les problèmes qui sont oui. en face de toi, tu ne peux pas les vaincre. Oui. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas être agent immobilier parce oui. que je suis noir. Oui. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas réussir dans ce pays parce que je suis noir. Oui. Tu n'as pas le droit de dire oui. ça en non, fait. Est-ce que non, vous non, non, voyez? Non, parce que tu, Dieu a mis en toi le potentiel, le potentiel. et la foi nécessaire pour aller au-delà au de ça, en fait. En fait, j'ai remarqué même que Dieu ne, ne se donne pas d'excuses. C'est ça. La Bible mm. va dire tel il est, tel nous sommes. Ça. Nous Et si nous sommes des rois, si nous sommes là pour régner, mm. nous ne devons pas prétexter quoi que ce soit. On ne doit pas avoir d'excuses. Mm. On doit juste... Et c'est une mentalité de ceux qui se disent que l'impossible n'existe pas. Mm. Ceux qui pensent que l'impossible existe, mm. ce sont ceux qui se trouvent des excuses. Mm. Je n'ai pas pu parce que mm. c'est voilà. pas possible mm. à cause de ceci. Je suis noir mm. ou bien peut-être que je ne sais pas, il me manque un bras ou je ne sais pas. <coughs> ils vont prétexter des choses. <coughs> mais aussi déplorable que peut être ta situation. <coughs> en fait, peut-être que tu vas être cette personne qui sera mm. une merveille, un phénomène, Tu vas faire ce que jamais personne n'a fait. Et on peut voir même aujourd'hui autour de nous des gens qui, en temps normal, on serait dit « Comment lui, il a fait pour réussir mm. ?» Mais pourtant, ils réussissent. Amen. Pourquoi la mm. mentalité mm. Ça, On ne on... doit vraiment pas prétexter. Je pense que quand on se met sur te ce terrain-là, mm. on n'est plus dans la foi, est on est ça, vraiment dans le terrain ça. de l'humanité ou de ça. la chair. Mm. Et c'est là où on limite vraiment le potentiel. Si tout ça tout nous dit que le juste vivra par la foi, mm. c'est parce que quand on active notre foi, mais on transcende, mais on pulvérise les barrières. Mmh, et mmh. on voit bien, par exemple, tu parlais de la peau, ainsi de suite, d'autres mmh. traits physiques, ainsi de suite, mais on mmh. voit partout, même des gens qui ne sont pas chrétiens qui réussissent parce mmh. qu'ils ont une, une vision claire. Il y, mmh. y a une dame qui fait le talk, show, par exemple aux États-Unis, ouais. qui a même permis un monsieur à qui les, les, les maisons d'édition ne, ne voulaient pas éditer le livre. Wow. Tu, tu vois, mmh. Il ne voulait pas du tout éditer son livre, jusqu'à mmh. ce que cette dame-là, qui a une peau noire, elle me suit une peau, on va dire. Mm, mm, mm, mm, il prend le livre, le livre est finalement édité. Mm, la dame l'invite dans son émission qui était mm, assez poudre. C'est comme ça que ce livre-là est devenu mais, un vrai tapage planétaire. amen, amen. amen. Mais amen. une dame qui, qui a une peau noire, mm. mais qui croyait, qui croyait en son ouais, potentiel. Ouais, ouais. Et, Et je pense que mm, quand on croit, mm, quand on a une vision, ça brûle au dedans de nous. Et on va finir par. Quand, on a une mentalité parce que quand on parle de notre physique mm -hmm. qui va amener un type de problème, mm -hmm. c'est une réalité que mm -hmm. nos téléspectateurs vivent Amen. en fait. Parce que nous tous, nous savons Amen. comment est-ce que les gens peuvent nous juger, mm -hmm. nous mettre à côté, mm -hmm. nous refuser un travail mm -hmm. à cause de notre physique Amen. ou peut-être même à cause des limitations avec lesquelles nous Bien sommes sûr. nés. Mm -hmm. Par exemple, vous allez dire non, je ne peux pas avoir ce boulot-là mm -hmm. parce que j'ai bégay. Je ne peux pas avoir ce boulot-là parce que j'ai ceci, cela. Amen. Vous, vous mettez déjà une limitation Amen. qui va vous empêcher mm -hmm. de vaincre ce problème-là. Mm -hmm. Alors que si et vous avez une certaine façon de penser, vous avez une certaine mentalité, vous, avez, vous allez libérer la foi nécessaire pour pouvoir vaincre ce problème-là. Et les gens commenceront à faire des exceptions à cause de votre cas. Et ça finira par devenir la règle, en fait. Avant, c'était très difficile pour un noir, ici en France, de percer dans le foot. Il y avait très peu de noirs. Il y avait juste les Tigana, les, les Marius Trésor. Il n'y avait pas beaucoup de noirs qui perçaient dans le foot. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a davantage de noirs Amen. Par exemple, dans l'équipe de France, tout est ce que vous fait, voyez un peu. Donc, il ne faut pas se limiter. Peu importe mm -hmm. euh, euh, euh, ce, ce, comment tu es né, mm -hmm. je te dis, ce que tu veux, tu peux l'obtenir. C'est sûr et certain. a un ce... autre témoignage, il faut que ça ne s'envoie oh, ouais, pas. Ouais. Il y a un autre monsieur, ce qui est remarquable, c'est sûr qu'on parle aux chrétiens, même d'autres personnes qui nous écoutent, mm. il y a un témoignage d'un monsieur. Il ne faut vraiment pas que les gens se limitent. On peut se dire, ben, je suis né dans une famille, peut-être mmh, pauvre, mmh. ceci, cela, ça en est fini de ma vie. Mmh. Mais on doit avoir une bonne attitude. On doit peut-être plus saisir ça comme une source de motivation, à ça. chercher des solutions. Et c'est comme ça qu'il y a une illumination. Mmh, mmh, Et ce mmh. monsieur-là, vraiment, il est aujourd'hui en train de... De, de coacher, mais vraiment des chefs d'entreprise dans le GAFA aux wow, États-Unis. Wow. Incroyable. Mais il dit, quand il était petit, il a fait mmh. un accident. Mmh. Euh, la tête, en fait, il est tombé sur un radiateur ou quelque wow. chose comme ça. Mais vraiment, il a eu oui, vraiment des dommages au niveau de sa tête. Mmh. Ça l'a empêché de, de bien écrire, de bien lire toutes ces choses. Il n'allait quasiment pas à l'école. Wow. Mais il a mmh. commencé à suivre les dessins des super-héros. Mmh. Parce qu'ils avaient plus ou moins une histoire similaire à son histoire. Ouais, ouais. C'est <rire> comme ça qu'il a commencé à regarder ces personnes-là. Et quelque chose est vraiment né au-dedans de Il y a eu vraiment des miracles. Il coche même comment garder son cerveau en forme et ainsi de suite. Wow. Vous voyez qu'avec Dieu, c'est possible. Mm -hmm. Même quand, avec même ceux qui n'ont pas Dieu, mm -hmm. ils se font... Une vision, mm. un objectif, je veux y arriver. Mm. La peau d'ailleurs, tu, tu nous le dis dans le livre, c'est surtout mm. quand tu avais fait le, le séminaire sur le livre, comment avoir sa guérison et mm. la, la garder. Mm. Mm. Tu, tu avais dit quelque chose assez remarquable, je pense que tu t'étais appuyé sur un verset biblique mm. mm. un proverbe, mm. quand mm. il dit l'esprit de l'homme le soutient le, le soutien dans, soutien dans les proverbes, ah. mais un esprit abattu qui le soutiendra, mais il est fini de la personne. Mm -hmm. Et tu nous, tu nous as dit qu'en fait, il y a une énergie mm -hmm. qui est dans l'esprit de l'homme. Je pense que Dieu a mis de manière générale à l'homme mm -hmm. quelque chose dans son esprit. Dans son esprit. C'est ça, c'est ça. ça. ce monsieur-là, mm -hmm. il est il, il coach, mais je pense, il est devenu riche. Mm -hmm. Il coach des grands chefs d'entreprise mm -hmm. dans le monde. Mm -hmm. Mais il a eu un accident. Mais, incroyable. Et ça, ça me rappelle, justement, j'ai rencontré un monsieur mm -hmm. euh, dans un travail comme ça. Et euh, il, avait, il, avait, il parlait, mais on sentait comme, comme s'il si, si bégayait un mm -hmm. peu. Et euh, il me parlait un peu de son histoire. Mm -hmm. Il m'explique qu'il avait fait un accident. Mm -hmm. Il avait fait un accident. Et puis, euh, euh, après cet accident, il a même eu un cancer. Mm -hmm. wow. Un cancer comme généralisé. Mm -hmm. Et il dit... Pour m'en sortir, j'ai commencé à dire à mon corps mm -hmm. Mm -hmm. de faire sortir le cancer. Wow. Il s'est parlé lui-même. Mm -hmm. et, et quand justement tu avais prêché là-dessus, mm -hmm. euh, le fait que l'esprit de l'homme, mm -hmm. comme il y a une énergie qui peut sortir de l'esprit de l'homme, il dans l'esprit de l'homme il y a une, curative. une énergie curative. Mm -hmm. Ouais ouais ouais ouais. ouais. Mm -hmm. euh, et du coup, cette personne s'est parlé lui-même, mmh. il a été guéri du cancer. Mmh. Et les dommages de son accident étaient complètement estompés. Amen, amen, il m'expliquait qu'on a une énergie au-dedans de nous. Amen, cette amen. personne ne, ne croit pas en Dieu. Ah, ah vraiment Elle, elle mmh. explique, elle, a une, elle, elle sait qu'il y a une énergie au-dedans de lui. Mmh. Et elle a, elle a, cette personne a parlé à son corps, mmh. a demandé au cancer de sortir. Le cancer est sorti, mmh. elle était complètement guéri. Complètement. Mais, mais tu vois, pasteur, il y a des principes comme ça, mmh. amen. Que les païens ont découvert. Ouais, C'est ce qui est surtout révolutionnaire. C'est ce qui est terrible. C'est-à-dire les païens ont découvert mm. ça. Ils ont écrit des livres mm. alors que ces choses sont contenues dans la, la parole, parole de, de, de Dieu. Dieu. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen, amen, vous savez, amen. Adam et Ève, mm -hmm. après le péché, mm -hmm. ne sont pas moins à l'image de Dieu qu'avant le péché. Est-ce que je ne sais pas vrai, ce que nous pensons qu'ils sont moins non, à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez non, ça Ils ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a mises dans l'esprit de l'homme, Dieu n'a pas Amen. créé l'homme comme ça en improvisant. Est-ce que vous suivez Dieu a créé l'homme, il a Amen. mis l'esprit dedans Amen. et il va dire l'esprit va donner la vie au corps Amen. et s'il arrive qu'il mm -hmm. puisse, qu puisse mm -hmm. euh, pécher et mm -hmm. que la maladie rentre dans l'esprit, mm -hmm. il y a une énergie curative Amen. parce que c'est l'esprit qui donne le, le, le, le, le, la la vie, vie, la vie, vie au yes. corps. Mm -hmm. Et il y, y a cette énergie-là suffisante man, man, pour pouvoir vaincre man. les problèmes dans la vie de tous man, les jours. Peau, et si les païens arrivent à le Mais faire, à combien plus forte raison nous fait... les chrétiens J'ai même remarqué que, man, man, en man. fait, je pense que beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est chrétien. Mm, mm, Ils mm, pensent mm, que non. Dieu est chrétien. et <rire> Ils n'ont ils ont pas compris que mmh. notre Dieu, mmh. c'est un Dieu de l'humanité. C'est pour l'humanité. Il n'a pas dit « Je sauverai les chrétiens ». Il a mmh. dit que la tante aimait le, le monde, monde. Le monde. Mmh. Tous mmh. les êtres humains. Mmh. Et on, comme tu dis, apôtre tu nous as créé à son image, Elle à sa, sa hum. ressemblance. Mmh. Mmh. Même le païen est créé à l'image de Dieu. C'est hein. Du coup, il a la même force, la même énergie. Mmh. Et mmh. même mmh. les mmh. principes mmh. dont on parle de la foi, etc., mmh. c'est mmh. des choses que les païens vont mettre en pratique. Ils vont vivre des choses. Et je pense qu'il faut qu'on arrête qu'on sorte de ce trou. Où mm -hmm. on pense que euh, Dieu fonctionne, c'est des mm -hmm. choses qui fonctionnent qu'avec les chrétiens. Voilà, hein. voilà. Alors que Dieu, Dieu n'a jamais parlé de chrétiens, hein, de ça. christianisme, hein. mm -hmm. ce sont les païens mm -hmm. qui, ont qui ont appelé, appelé ça les, chrétiens, les, chrétiens, les enfants, les disciples chrétiens. chrétiens. chrétiens. Mm -mm. Alors que pas, ça ne vient pas de Dieu. Mm -mm. Et beaucoup pensent que Dieu est d'abord pour les chrétiens. Mm -mm. Alors que ce n'est pas comme ça. Mais, Il est pour l'humanité. C'est ça. Mais, non, la, mais là, la différence avec, le, avec, avec ceux qui acceptent Jésus, mm -mm. c'est que mm -mm. leur esprit est recréé. Et voilà. Et ils ne sont pas à la merci du diable. C'est juste ça. ça nous même, sommes même. dans le royaume de Amen. Dieu. Amen. Mm -hmm. Mais il y a des principes que les fils de ce monde appliquent, et qui vont fonctionne. amener le succès. Amen. Et, Amen. et ça fonctionne. Et, et depuis qu'on parle de mm -hmm. ça dans cette émission, j'espère vraiment que vous arrivez à comprendre, en mm -hmm. fait, mm -hmm. que ces principes-là fonctionnent. Mm -hmm. Et donc, nous, les enfants de Dieu, mm -hmm. qui sommes censés avoir la lumière, mm -hmm. qui sommes censés avoir l'Esprit de Dieu, mm -hmm. on doit être au-dessus. Est-ce que vous arrivez à comprendre, mm -hmm. même si je le dis au risque qu'on puisse me lapider des pierres, est-ce que vous ça, il va comprendre qu'en fait, l'homme le plus riche de la terre devrait être un chrétien. Amen. Parce que normalement, oui. il a bien plus. Bien sûr, on a vous plus, comprenez qu'un esprit recréé, il oui, a bien a plus, est-ce que vous comprenez mm -hmm. Il a plus. Donc, c'est important, ça. Mm -hmm. Mais je pense que oui, c'est mm -hmm. vraiment important de prendre conscience que euh, nous, chrétiens, nous avons un avant, nous avons l'avantage par rapport aux autres. C'est-à-dire mm -hmm. que non seulement, nous avons les vérités qui nous sont révélées, mm -hmm. mais nous avons également, les, nous connaissons les véritables mécanismes mm -hmm. pour les activer. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que en général, quand on regarde les les, euh, les, no, les non-croyants mm. ou les fils de ce monde, mm. en général, ils vont découvrir des choses, mm. ils vont essayer de les pratiquer comme ils peuvent. Mm. Et comme, ce que je veux te dire, Apote, c'est que si nous, nous avons la vérité, mm. nous avons la lumière, mm. en fait, même l'homme le plus riche du monde, mm. c'est le niveau zéro ouais, par ouais, rapport à ouais. celui qui mm. a toutes les clés, c'est-à-dire l'enfant de Dieu. Et je pense que nous devons nous voir différemment mm. et commencer à accepter les épreuves mm. et les accepter comme des choses qui élèvent notre niveau de foi mm. et qui nous fait vivre une meilleure vie, ça. au lieu de les repousser. ça. Ah, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent avec Dieu dans le but d'esquiver les problèmes, mm -hmm. d'esquiver les épreuves. Ils se disent, avec Dieu, je plus de problèmes. Avec mm -hmm. Dieu, je plus d'épreuves. Alors qu'il y a des païens qui se disent, les épreuves vont m'aider à grandir. C'est ça. Et c'est là où souvent on pêche. En fait, ce qu'on aimerait vous dire, avant que le pasteur Isaac prenne la parole, ce qu'on aimerait vous dire, c'est quoi C'est qu'il il existe même beaucoup de livres que des païens ont écrits mm -hmm. sur les épreuves, les problèmes mmh. et comment les affronter. Mmh. Vous, je ne sais pas si vous suivez et comment les affronter, la les affronter avec la bonne attitude. Bonne attitude ouais. Si les païens mmh, mmh. peuvent enseigner sur la bonne attitude en mmh. face mmh. Mmh. des épreuves. Mmh. Ça comme combien plus forte raison la plus forte Les raison. chrétiens la, qui ont la parole de oui, Dieu oui, en fait. On a, on a, on a largement plus. C'est sûr qu'on voit que les païens vont mm, euh, mm. Font nous parler des principes d'autosuggestion, mm, euh, mm. confesser la parole de Dieu à soi-même. Mm. Mais leur parole, c'est sûr, elle est puissante. Mm, Mais mm, n'oublions mm, mm, pas quand même la parole de Dieu est toute puissante. Donc ouais. on, a vraiment... on a largement plus ouais. quand ouais, ouais, ouais. On a un esprit recréé comme l'apôtre tu viens de dire. On a le Saint-Esprit qui en réside nous. en nous, on ça. a et on a la parole de Dieu. C'est-à-dire ça. Ça même quand on se retrouve face au même peut-être devant les mêmes mm. situations mm. que les païens, mm. qu'on se mette à parler, mm. ils vont peut-être libérer des paroles qui sont de leur fond, mm. mais nous, on a quand même la parole de Dieu qui est mm. toute puissant La ça, parole nous, de Dieu est, est au-dessus. Au on, on a la parole on a quelques... de Dieu, on, on, on, on a l'Esprit de les Dieu, recueillés. on est au-dessus du, au du, du, au du diable, on n'appartient pas au diable, on n'est pas la merci du diable. Donc, même si les païens connaissent ces principes-là et ils appliquent, le jour où Satan va décider de les tuer, s'ils n'ont pas Jésus, ça ils va être mourir, compliqué. Hein. Si la miséricorde de Dieu n'intervient pas, pas. Oui, est ils foutu. vont mourir. Est-ce Est que vous comprenez ça? Oui. Donc, ils ont ces ressources-là. Vous oui. devez prendre conscience que Dieu a créé l'être humain amen. avec ces ressources-là. Ressources oui. Vous comprenez? Oui. Mais quand vous acceptez Jésus dans votre vie, Dieu dimension. vous met encore au-dessus. Vous faites partie d'une autre classe maintenant. Vous, vous faites partie d'une autre race. Amen, amen, amen, amen. Donc, si vous êtes chrétien, vous nous mm -hmm. regardez, n'ayez pas une mentalité de pigeon. Est-ce que, Est que vous comprenez Ayez une mentalité d'aigle. Est-ce euh, que vous comprenez Pensez, quand mm -hmm. vous voyez les problèmes, ne dites Amen. pas, « Oh là là, ce problème va m'écraser. Oh là Amen. là, je ne vais pas pouvoir le vaincre. Oh Amen. là là, si seulement euh, j'étais noir. Oh, si seulement j'étais métisse. Amen. Si seulement j'étais blanc. Oh, si seulement j'étais beau. Si seulement j'étais ceci, cela. » Ce n'est pas ça oui. qui va te limiter. La peau est ce qui par parle en parlant de l'aigle. On mmh, dit souvent mmh, que les aiglons, ce qui fait en sorte que les aiglons prennent l'envol, mmh, c'est quand ils sont dans leur nid et que pas. le nid commence à être petit. En mmh. fait, c'est quand le nid les serre mmh. qu'ils prennent l'envol. Mmh, mmh, Pour mmh, dire mmh, qu'en mmh, fait, il faut mmh, vraiment avoir cette mmh, mentalité de l'aigle ou de l'aiglon, mmh, c'est-à-dire face au problème, mmh, je dois plutôt voir une solution. C'est pour ça que quand les Japonais ou beaucoup d'Asiatiques, mm. dans leur langage, il n'y a pas de problème en fait. Mm, mm, eux, mm, c'est mm, l'opportunité. Mm, C'est-à-dire mm. quand il est pleu, eux, ils voient l'opportunité soit de découvrir quelque chose. Mm, mm. Et c'est comme ça que les chrétiens doivent voir les choses. Amen. Parce que Amen. On est avec Dieu, nous faisons la majorité. Amen. Dieu est de notre côté. Yes. Il dit que nous sommes avantagés. Mm. Nous ne sommes pas désavantagés. Nous Amen. sommes bien-aimés. Donc Amen. Quand il y a une situation, on doit se dire il y a forcément une situation parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Amen. Je Amen. suis avantagé. Quand on a cette attitude, c'est là où les révélations sortent même. Hein. On apprend des choses. Mm. Et forcément, on passe à une, à une autre dimension. Amen. Gloire à Dieu. Le temps Le temps est passé. Le temps est passé. Euh, euh, euh, Restez vraiment connectés sur Évangile TV, parce que cette série a une suite. Oui, mais... À la prochaine émission, nous vous dirons concrètement comment vaincre les problèmes spécifiques de votre vie. Oui, mais... les, deux, les deux prochaines émissions, nous allons prendre des cas bien précis oui, mais... et nous allons vous montrer comment le faire mm -hmm. avec votre foi. On va bien sûr vous exhorter aussi sur la foi et on va vous expliquer comment fortifier hein, mm -hmm. votre foi. Et vous allez voir, vous allez vraiment être bénis. Donc, restez connectés sur Évangile TV. Et euh, euh, euh, si cette émission vous a béni, je vous invite à soutenir cette chaîne de télé en devenant partenaire. C'est très simple. Vous allez sur notre site internet, évangile.tv, et vous faites un don à travers le site. Sinon, vous nous écrivez sur WhatsApp au plus 33 6 36 91 21 74. Vous nous envoyez un message et nous vous dirons comment faire. J'étais avec le pasteur Isaac et le pasteur Darius. L'émission s'appelle Pendule à l'heure, je vous dis à la prochaine émission.